Par principe, je ne vais que pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est de c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est I don't care. Bah, bah, bah, en ils en parlent. Voilà. À la boîte, À la poitrine d'or. Qu'on avait contrarié et qu'on n'a pas fini de contrarié, je vous le dis, hein, et qui disait que la France n'était pas une dictature, il fallait voir ailleurs. En tout cas, c'est peut-être pas encore une dictature, mais en tout cas, c'est une démocratie. Puisque, avec ce 49.3, c'est vraiment un délit de démocratie, le peuple et ses représentants sont niés et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, et même si ça a été décidé dans l'urgence, on peut dire qu'on est assez représentatif et assez nombreux, sachant que depuis le 5 décembre, on combat ce projet, et toutes les lois qui ont suivi et qui vont suivre, et les précédentes de ce gouvernement, toutes ces lois antisociales, et s'il comptait euh, nous calmer euh, en prenant le 49-3, je pense qu'il a fait tout le contraire. Il n'y en avait pas besoin, et bien on lâche rien et on continue. Et on se donne rendez-vous, mais je vais laisser les camarades vous annoncer jeudi prochain, hein, contre cette réforme et contre ce 49 49.3, vraiment qui est indigne, indigne de, de la France et, et de son histoire. Oh, Merci. Quoi. Quoi. Le 49.3, euh, on l'attendait, mais peut-être pas samedi. Sûr Donc c'est. Oui, oui, oui. ouais. C'est pour ça que bon, ça s'est fait un petit peu dans la précipitation. Donc dimanche, à la fois par nos réseaux téléphoniques et les réseaux sociaux, dans le plein rassemblement aujourd'hui. Je vous rappelle quand même, pour un certain nombre d'entre nous, on est dans la rue depuis le 5 décembre. Certains sont en grève aussi depuis le 5 décembre. Et on appellera, comme l'a dit Philippe, à une nouvelle journée de mobilisation. Jeudi Jeudi 5 mars, à 14h, place je au gros et 10h, sous préfecture, à Sens. Et certainement qu'après ça, qui c'est même sûr, après ça, qu'il y aura d'autres mobilisations, parce que nous, on lâche rien. 49.3 ou pas, on lâche rien. Alors une petite précision simplement sur la manifestation de jeudi. Euh, on mettra en avant le droit des femmes, et les femmes en général, qu'on les mettra même en tête de cortège, parce que ça nous paraît important, contre les mensonges de ce gouvernement qui a dit que cette réforme serait justement avantageuse pour les femmes, et dès qu'on découvre, de toute façon, tout ce qu'on découvre dans cette réforme, on s'aperçoit que c'est préjudiciable pour l'ensemble de la population, et notamment les femmes avec les carrières hachées. Mais ça, vous connaissez euh, tous ces arguments, puisque ça fait longtemps qu'on qu les développe, et en tout cas, on sera là jeudi, 14h, a Auxerre et à 10h le matin, place de la sainte à Sens. Oui bah écoutez, on est. Rendu. C'est le 49.3, cest c'est-à-dire un passage en force du gouvernement, aucune négociation, aucun débat, le moindre petit débat parlementaire c'est hors de question pour ce gouvernement, c'est inacceptable, c'est inadmissible et comme le disait notre secrétaire général, c'est incompréhensible. Donc on sera dans la rue à se mobiliser contre l'utilisation du 49 pour exiger le retrait du, du régime universel de retraite par point, et on sera avec les femmes pour défendre leurs droits jeudi à partir de 14h à Auxerre et Merci les camarades. Je suis je ne vais pas c'est parce que je contre le 49-3. 49-3, bah, c'est un symbole de la 5 République qui ressemble à une monarchie. Il est temps d'en finir avec ce système qui est vraiment antidémocratique et de passer à la 6ème République qui soit une, une République véritablement démocratique, sociale et aussi écologique. C'est petit le C'est ça qui est le C'est ça qui <rire> I'm not supposed to stop